L'ambiance, mes amis. C'est vrai. que la O Camden Road. Costa, Ramble. le frère de la Roma, la pour. Ah! Salimiki, le maître de Katiep. Oh, accepté de prendre Ah oui. On y met oni on y on y on y met chatiké. On y okorenga chakike on y okorenga, On on On Ah oui. Monsieur Azawie. Le président, écoutez-moi tout